Et bien aujourd'hui, c'est Zé, c'est Zé. On se retrouve sur Smash. Attends, voilà. Attends, je peux mettre sur le mode, c'est vrai. Aujourd'hui, on se retrouve dans Smash Ultimate, dans, dans, dans, dans le jeu de Mais pas, pas de jeu normal, le C'est pas pour, on va mettre le stage basique. Voilà, pour avoir du bon gameplay, une qualité. Ouais. Et oui, j'ai un lien avec le comité. Alors, déjà, je vais mon personnage, de je vais mieux, mais on va mettre le niveau maximum aux ordinateurs. Ça va être drôle, ça va être drôle. Enfin, drôle. De toute façon, allez, quoi. Ascender. Ok Ça va être drôle, vous allez voir mon niveau de combat. Alors, ah, déjà. Toi, je l'ai raté. Je l'ai raté. Il m'a touché. Oh, mais oui, putain, il me fait que Ah, oh, je l'ai, je l'ai renvoyé, ok ah, putain, je pensais qu'il y avait des points. Ah, ça, je peux les renvoyer, J'ai pas de problème. Oh oui, le smash qui passe. C'est bon. Ah oh, merde, j'ai fait ça sur Nana. main. Super. l'ai pas fait sur vos propos. Si je l'ai fais sur, oui, pourquoi je charge un smash comme ça, il ne passe pas ce qu'il me pas Il dans pas être smash non plus, c'est moi qui y va. Adresse, je suis contre un Je vois pas pro, mais je veux dire, un une autre, Un autre point. Mais pourquoi je tape le salut? Et je tape pas lui. N'importe quoi, c'est un peu intense. Putain, mais Nana, je, je sais pas où elle frappe, mais elle frappe un Oh, il il faudrait que je tue une Nana, et je vais repenser, je vais pas se rattraper. Ça, c'est On entend, hein, Oh, yes, la première vie pour moi. Euh, je suis devant lui, donc euh, non, allez, si j'arrive en moi, à un combat, allez. si je me bats, Merde, yeah, je fait de la merde. Si je le vois, c'est pour être cool. Un combat réussi, mais... J'ai déjà réussi un de ces combats-là, genre, à faire, euh, euh, quoi. Euh... T'arrêtes, euh... arrête! Il fait, je... c'est... Attends, j'ai grave dans le salon, il fait chier. J'ai que réussi à... à la grave. C'est d'abord, hein, comme ça, à se faire prendre en smash. Ah oh, putain il m'aggrave! Wesh! Oui. Ah c'est bon, ok smash, qui passe, c'est cool ça. Ça fait des dégâts. Ah j'arrive pas à leur envoyer ce truc. Ok j'ai envoyé beaucoup dans les airs. Ok je vais à le frapper comme ça, donc ça va être cool. C'est pas comme si j'arrivais pas à le frapper quoi, j'arrive quand même à le frapper si je le vois pas je m'en fous c'est mon geste c'est pas les genre c'est genre vraiment leur faire perdre mon vie si je le vois bah ok c'est cool bah tant mieux pour moi quoi comme ça on n'arrive pas à se tuer naturellement. nature c'est juste que je lui fasse un smash dans les viols genre ah oui si je vais me grouper au moment, euh, je peux en renvoyer c'est cool merde je pouvais pas la graphe c'est beaucoup. Non j'ai grave nana. Voilà. Je peux les renvoyer ces trucs là. Donc le mec du bordel. Oh oui Oh yes, yeah, je l'ai battu Je l'attendais pour faire un smash.. j'ai bien, bien attendu bordel. Oh yes, vas-y, je l'ai battu. Yes Voilà, ça ça va. Passer le temps. Ah une silhouette à propos. J'ai pas tous les personnages. J'ai dû faire ça quand j'ai tous les c'est pas grave. On a qu'à se suicider, ça, je que en cam. Bon, allez, c'est pas on est Il n'y a pas des gangs. On alors que c'est un personnage de Non, non, c'est ça. Wesh! il n'y a pas joué, je suis pas compris là. Non, mais du il je suis Smash. Non, mais, je faisais pas tout le temps dans la t parce que ça, ça allait pas passer Mais bon, j'ai quand même vu ici. Donc, euh, voilà, on reprend un hôpital. C'est d'un point Donc, on reprend mon deuxième personnage hein, que j'ai très C'est moi qui lui rentre. C'est Marvel et Sonic. Il deux personnages préférés dans ça. L'univers, c'est une Ah, c'est mes jeux préférés et ce n'est pas d'une personne, je ne crois pas, mais non. Mes deux et une UR préférés, sur Mickey Mario. Bien sûr, dans Mario, c'est Mario que vous préférez. Non. Ok, Pete. Oh ça va, Pete n'est pas compliqué. Elle a réussi à me rencontrer. Un... Mais avec Sony lui je suis assez rapide j'utilise ma vitesse en fait un peu mon gros avec iPad de alors lui aussi il y dans le temps il plus, est de au niveau du consentement je suis devant avec 0,5% de plus en le smash qui passe c'est cool oh yes avec ils font sur moi je suis pas smash et tout mais quand il est sont... mon bouclier je essaye de graver ouais c'est ça que je devais faire, ça. 5, 14, hop là, voilà. Donc, une, une attaque qui fait des dégâts en plus, c'est cool. je vais un petit, une petite patate, là. Non, c'est ouais ok. J'ai fait bien ça, seul... c'est pour une vie à vie, ça c'est cool. Oh, putain, il m'a raté. C'est une nature normal. Là, il y avait beaucoup de, de pourcents. Ça, ça peut t'entraîner pour, pour le en online. C'est cool. Bon. Après, les gens sont plus intelligents que les ordiens. je, je, je l'enchaîne, il m'a toujours pas touché. Putain, je l'enchaîne, c'est un qui me touche. Nul. En fait, il y a certains personnages qui sont moins forts d'autres, du coup, c'est plus simple. Ah, J'ai essayé avec Wario, ça fait une catastrophe, avec une badge à moi. Ah putain, le smash qui ne passe pas. Smash, hop. Alors ah, pourquoi Ah ouais, c'est moi qui ai mis le bouclier là. Depuis en profiter il m'a lancé... Je suis meilleur que t'as l'air qu'avec Mario. Mais c'est peut-être parce que c'est pite, je sais pas. Mais... Il euh, es... faut faire gaffe là, ça peut me tuer. Oh oui, deuxième combat que je gagne. Oh putain. Attends, je suis mort, je viens de regarder. Les potes sont en montant. Je <rire> les entends. Champ de bataille. Euh, du coup, on a d'autres personnes, ce que j'ai Bon, pourtant, nous plus. genre que j'ai que j'aime bien ça. Voici avec une Je vais essayer Je si Je fais ça, déjà. Bon, ça fait pas mal de dégâts, Je hein, mais... moins que Sonic et Mario du coup ça, c'est pas normal. Ah si, c'est bon. J'ai eu peur, hein, j'ai cru que j'avais gagné. C'est facile, moi, qu'elle Après, il faut juste faire des en Ouais, hein, Je sais tu le ferais en Arrêtez, arrêtez, c'est maintenant que je vais vite. C'est là. Ah, ça va. Non, c'est quoi ce jeu Ah, il me crève. Mais quoi, là elle est toujours morte C'est ça qui est bien. Voilà, allez hop Ah, non, ah, on a fait que 67% c'est Qu comme ça. Qu'est-ce que t'as droit oula oh j'ai fait une esquive de oh non, je... non mais une qui a pas sauté tiens je pouvais, je pouvais pas faire à saut normal j'ai joué je suis toujours devant quelqu'un okay, pour moi ça c'est pas <rire> mais ça va pas me pêcher ça marche pas peu le <rire> Ah blague oh. Okay. oh je sais pas tué Oh Mais sinon qui passe J'ai ça fait des dégâts Et j'arrive presque pas Oh Mais euh... mec oh. il y a pas voulu sauter Oh oui Allez, de depuis je j'ai raté gagné, c'est des... des matchs assez compliqués à m'utiliser. On en le Ah, ça, ça nous... je suis parfait. non. parfaite, c'est Link qui avait Non, c'est Link. Non, en fait, ça... ah, quoi, avec quel personnage, à c'est la dernière, là, je Yeah. Ok, mais il y a vraiment des de qui dit. Ok. Pour ça, fais des petites dans les je vais ce que je dis, mais j'en ai fait un. C'est vraiment eu não sei muito bom, que é olha que olha é é Allez, <rire> on oh en parle de tout. mon dieu, oh, je vais bientôt effacer, donc ça va être pas de coup A chaque fois, il y a des skills. Enfin, je vais juste de passer. Juste simplement, execo, tous oh. ah, ah, les Oh oui. Ah, c'est vrai que c'est assez. C'est vrai que c'est pas très mal. Mais c'est vrai que mes gamins, au niveau combat, les combat. Quand j'ai contre son truc, c'est coup ça que j'ai contre, parce que comme ça l'occasion j'ai pas fait de dégâts voilà Et comme dire, je sais pas pourquoi je dit pas On dit genre, plus bon moment, c'est simple Donc pas plus en bon moment, on va qu'il t'attaque Juste derrière lui, il faut faire ça la ça a marché j'ai un peu j'ai un j'ai un peu j'ai un peu de j'ai un peu j'ai pas j'ai un je j'ai de ça j'ai qu'il de ça non de coups non un peu j'ai gagné C'est un de j'ai gagné j'ai de c'est ce que je en pleine vidéo, tu vois, ça, ça, ça me donne hein. en confiance maintenant. Ouais, mais bon, on trouve. On va essayer avec euh, Browser. On va voir. C'est le dernier combat de la vidéo. Non, ah, je trop. Long, en fait. 4 en non. Et qui s'appuie t'éclude, il y a que moi. Mais je fais ultra mal. Je ouais, 30% de dégâts. Oh. Oh, ah, non, Bowser, il est, il est bien comme personnage. Un peu long. Mais... Ah. Je le défonce, sa mère. Il m'a contre. Malgré oh. tout, mais il veut. Mais... Ok. Non, tu m'envoies Bowser. Mais... C'est un canard. Non, c'est un Bowser. Je sais pas. Euh... On en parle plus. Un cassement, j'ai je... aussi ah, à faire Arrête de faire des spells pour le jeu. Ok, 30% pour deux coups. Est-ce que j'arrive à aggraver le mec J'ai juste mis un coup spécial. Oh, dommage. J'ai un peu moins. Bon, ça, je peux vraiment. Sans mourir. J'ai beaucoup de dégâts. Il est très fort. Il m'a contre. Bon. Il y a Wilma Smash, lui aussi. Oh, oh, ah, je suis même pas mort. Je suis même pas mort. Non, Ok bon on bah, ça ça à pour l'envoyer, merci à tous pendant cette vidéo de ce a très, très, très, très, très, très. par contre toi tu vois pas Attends, Ah non Bon ouais, donc, je pas ouais, ça tiens, je vais faire ça